Premier ministre Ariel Henry, manque fait À la dernière minute, les descendants sont les de, son le, le de yo, fré, se bien Hier, yon, frères et soeurs bien-aimés. Hier, le gouvernement annonçait un site qui est Delidoc l'IDOC. ça, frères bien-aimés, citoyens haïtiens sont capables monte de monter sous lit pour faire des modes de passeport ensemble avec quatre identités. Eh hey, hey, eh hey. site pas sécurisé mais ça passait. comment gouvernement fait quitter et ça glisser qu'il a un site sécurisé mesdames mademoiselles et messieurs nous prenons le barreau détail divers dirigeants citoyens à pour dire mais le jour passé yo premier ministre Ariel Henry te débarqué dans base la Médaille d'Haïti. Jean que l'était parlé il t'a dit et eh bien, yon pral renforcer capacité la mea pour mettre ensemble avec la police pour comment yon te capable de faire la sécurité à yon soufflette. Mais nous sur des semaines, un yon yon de Qui s'est passé? Mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire Richemont dans juridiction au Kaye, frappez fort. Ou rappelons on yon passe yon, te genyon homme d'affaires qui est tat qui te tombe? Et eh bien, commissaire a metté des individus qui t'as suspecte dans l'amour citoyen ça en bas code. mais leur garde des visages messieurs, franchement oh même si commissaire a pas arrêté ou t'as croisé avec eux dans ou t'as dit eh la police que ça suspect rale chez vous. Bravo yo Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'anneuille. Encore une autre fois, va dire merci, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité, wap patiente. Hein? Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, soufink tomber sous channel là. Pas hésiter, activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami paou Foucault. Nous te gèchons présente ou yon ti kont aye, et kont sa ki se maman mi chaje ansama avec petit leojen, tout pati kit el. Mais kou, si moun sa yo ap mouri, tout toune na pie la. Mais si a chak fanatik ki te komante, réponse la se Un banane. cri pati pour pou nouvo kont nou geye, bouda papa fait 20-20, bouda papa fait 20-20, pa hésiter à quitter eleman de réponse pa ou la nan komante la, sa pfe nou plezi en pile en pile Le premier ministre Ariel Henry annonce nouvelle ça en pile citoyen bat bravo dans pays d'Haïti tant coup à l'étranger enfin gouvernement reçoit font bon bagage pour peuple haïtien enfin y a pas de fumée donc peut-être y ont recyclé y ont pour prendre décision frères et sœurs so bien-aimés <laughs> et nous pas bagarre là comme ça et bien gouvernement fait qu'on lancé une plateforme en ligne, plateforme sa, ses soeurs bien-aimé côté haïtien yo ap capable fait des modes passeport en ensemble avec quatre identités au sous donc ou place rendez-vous et puis s'entendait ou passer non bureau ou payez. et puis s'entendez ou clap ou camper ou clip si photo passeport ou al donc, ça les lignes, péter bataille, nous souffrons, nou souffre. Nou souf, Donc, gouvernement dit, eh, eh, femme décision ensemble avec dossier ça. Eh bien, frère, c'est ça, so bien aimé. Après, premier ministre, nous fait déclaration ça. Tout le monde commence battre. bravo, enfin, bonne nouvelle. Et e, e, e, e, e, nous pensons, bagaille, comme ça. Pendant que nous préparons pour porter bonne nouvelle là pour la, pou bon la pou population, vous... Ex-DG la, pral fait qu'on est. Gouvernement, s'il vous plaît, rentrez rentre son Sotilla, attendez. Rentrez-sa ou Dégage ou désactivez site Internet, ça, rapide, rapide pour nous. Site ça qui pote nou, non, Delidoc, frères et bien-aimés. Donc, le on va monter ou taper Delidoc.gouv.ht. Ex-DG là, dit eh bien, gai sécurité. sécurité oui, parce que site là pas sécurisé. L'on monte sur site là ou cliquez à gauche, il y a toujours un message, message ça c'est privacy info Pour pour dire, est-ce que site là sécurisé ou bien est-ce que site là pas sécurisé. bon, des fois nous qui pas même checker pour choses comme ça. l'on monte sur le site qui sécurisé a trois choses pour qu'on Premièrement, vous pouvez cadna certificat. Deuxièmement, vous pouvez protocole. Et troisièmement, vous pouvez nom domaine. Donc, dans la URL, premier, vous pouvez prendre un petit cadna s'il vous plaît. Et deuxième, vous pouvez prendre ce protocole. là Vous pouvez souvent marquer HTTPS. Et puis troisièmement wa ou après domaine. Donc, premièrement, si pas gouvernement gouvernementé sécurisé ou t'apprends Tikadna, deuxièmement, joué un protocole HTTPS et puis troisièmement, ou t'apprends un domaine qui c'est delidoc.gouv.ht, c'est comme ça on présenté. Est-ce qu'on comprend frères et bien aimé Donc, si site là pas sécurisé, ou après on toujours dire s'il vous plaît à rentrer 4 des crédits donc soit rentrer, mais faites attention mon tout piratel non bloc là là parce que le pas sécurisé donc comment fait pour gouvernement lancer une plateforme comme ça, frère, ce bien-aimé pour retirer nous nan plein pour retirer nous nan les lignes et puis le pas sécurisé comment est-ce que ça fait fait c'est là ma comprendre, frères et bien aimé, gouvernement a problème ensemble avec sécurité. <laughs> gouvernement a un -si problème ensemble, ensemble avec sécurité. Nous finançons pour un, ex-DG Konatel désactivé pour deux, ex-DG qui c'est Jean-Marie Altema. Il dit, eh bien, pensez à Libel. A li bel ça, nous décide de faire, mais si tu n'as pas inspiré confiance, préférez nous quitter personnel, technicien, lieu, continuer, gérer ça, là nous passer toute bagage et ok? Et bien là, ça m'a invité population, que le monter sous lit ou pas, wel ken mettre, Mais comment l'État haïtien fait à fond bagage et puis il pas sécurisé? Avait dit c'est ça bien les l'État, gouvernement responsable nous yo leader nous yo moun ka prend décision pour nous yo des problème ensemble avec sécurité avait dit si nablanc son plateforme ou pas ka sécuriser comment nous pral faire sécuriser 12 millions habitants environ à la traque pour la vérité donc ou capable comprendre premier ministre Ariel Henry Manque fait gol là, frère, c'est ça. Manque fait. Ou qu'on oua des fois pral fait gol ou tellement content. Ou wate rien libre. Et puis vous dites, m'pral shooté là. Quatre côtés m'pral prendre yon. Quatre côtés m'pral pren yon. Et puis vous pour shooté d'ailleurs. Donc, Père Marielle de sou point pour le marquer gol là vraiment. Mais, il descend quand son, frère, c'est bien aimé. Dans fait chèler à l'échema pour le shooté d'ailleurs. Et bien, c'est bien aimé. Ancien directeur a dit, eh bien, rentrer site là pour nous. Nous a le rapide parce que problème a chargé problème technique qui présentait. Donc, quelque aspect fait qu'on est site là pas sécurisé. Encouragez techniciens yo travaille et puis pour ça capable fait correctement. Donc, c'est une bonne idée. Donc, messieurs dames, mettez-nous au travail. Et c'est triste, c'est grave pour regarder dans quel niveau le monde est. Et puis nous mêmes pas bon site pour diriger nous, yon, mais mon site Internet a pas sécurisé. C'est triste, vous bien aimé. C'est triste. Gardez niveau de technologie dans l'autre pays, ça veut dire tellement nous dans politique divisée pour régner. Yinghang, tout président, crasse brisé, brise, capé des barricades. Donc, si vous avez un gouvernement lancé, et puis chargé, gros technicien, chargé, gros informaticien, Moun ki bon dans domaine ça qui dit eh baga la pas sécurisé donc frater se bien-aimé gè moun ki capable dans pays ya, mais c'est passe ou pas bailler ou passe donc ça fait longtemps n'a dit que yo crase pays ya, yo investi nan, nan pour déstabiliser donc journée aujourd'hui a moun ki ge des yo il la li temps pour nous investir dans stabilité donc pour haiti sorti dans salye là m'a clair ensemble avec ou li important pour que nous prenons la technologie. Nous utiliser les outils de tout, ça, tout côté net pour nous, comment nous sommes capables de râler pays à côté pour mettre à un niveau. Pour mettre à un niveau, c'est extrêmement important. parce que nous sommes capables, dans toute le boîte de l'État, les dirigeant nous pensent pour nous refuser utiliser la technologie. Donc, les que yon réci, si, ap vine parait ensemble avec un bagay, li plein et plein parce que ça pas dans le maillot. Ça pas dans l'esprit, la sécurité, ça pas dans l'esprit. Ce pas pour date n'ap plein, n'ap dans l'institution police, la charge policier qui n'a gang. Mais, yala, si nous chargez charge policier qui n'a gang, les sénateurs, les députés, donc, nous disons, eh bien, on met les nous ensemble, on an fait des propositions de loi sous dossier sécurité, on voit comment nous sommes capables d'améliorer la situation. Donc, chaque policier nous bataille pour que les caméra, dans équipement. Ou dans l'équipement. poste telle, e bien, caméra, ça, supposé, pour nous toutes côte aux fenêtres. Et chaque action qui passait, supposé, bail rapport rapide. Ou ge machine l'état nan men ou, ou ge pou travail de tel à tel et bien ou fin travail pote machine nan vini. Donc, de pou bon nek fè ou te kochi la reglavel, la facile pou depose la pat souli. Gon seri de moun kap fè des autres nan pey ya, ou mette kamera sou l'état. Ou rappele ou les ke gouvernement passe a te pren décision sa. An pil moun da di woy, yon vin si moun, moun pa gen doua. Mais mes amis, Fon passe à l'état civil, peu païsien. Et même, neg sa ou qui te fait action, et rappelons dernièrement, frère et soeur bien-aimé, même pour yon kat identité. Puis, électronique là, qui la dans, qui kèèè tout information yon abdou non, eh bien, ne pot kotoye, jovne la, ka kontrolo, jounè jodi, agade. Neg sa ou qui tap dou koupe kat krasé kat, yon a lancé un e site pour koufè demande kat identité ou. Et eh même sécurisé, le pas sécurisée. Tandis que vous avez retiré plus électronique qui n'a qu'à ou identités. Est-ce qu'on vous dirigeant à diriger méchants Et chaque action, ça, frères et sœurs bien-aimés, qui passe pour comprendre, dans quel niveau dirigeant nous y dans quel niveau pas réfléchi. les gens qui sont intelligents, qui disent bien, bon, moi, comment vous capable d'améliorer la situation À cause, yo même yo pas de capacité, Yo ne sais qui te tu es un passé. même pas grand encore. Et bien, qui sa yon fait, yon sa. ça y au fait yo détruit moun ça c'est ça a fait jovenel moïse et puis jovenel fodi a gardez ou capable rappeler ou président et 12 a fait bout de papier pour gen cob la banque toute la semaine journée ou pral on ligne ça pas supposé fait quel que soit en dans le monde ou gen cob ou dans une banque et bien ou capable acheter ou gen carte nan mon et bien koto passe on just swipe dans n'importe pays ou retirer l'argent donc yo pral tout son frais en plus mais ça pas veut dire que pop ka utiliser l'argent nan pays d'haïti ou gon 4 elay ou, vle, ou donc, pou pase sou li a la traka pou laver est-ce qu'on donc gon serie de banques qui tait fait pour 50 moun jounen jodi a vin gen moun nan bloc la yo pa si ki salio. Donc c'est nous-mêmes peuple haïtien qui pour exiger dirigeant yo, c'est nous-mêmes qui pour forcer moun sa pour ka nous bon service. Parce que si nous rete bra croisé plein a au lieu moun la agir si ki sal la pour prendre plus moun pour gè plus moun ka travay parce que nous des plus de mode. Nous préférons les vaccins, les vaccins pour nous faire faire ligne devant banque là sous tête majen pas passé mise encore. C'est pas possible. Donc, c'est une bonne idée, mais gouvernement, s'il vous plaît, nous avons petit problèmes avec sécurité, avec tout ça ne folle pas. sécuriser. imaginez l'État vous avez l'État, l'État, oui. L'État qui a plus toutes les informations personnelles, non, le pays L'État et clap. Nous le dire que nous avons dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit il vous a dit la pirate c'est quoi l'histoire? Monsieur, pensez ensemble avec le dossier sécurité, c'est extrêmement important. Chai saute sous tête, lui tombe sous épaule. Voici so ça bien aimé, plus passer 15 jours, le premier ministre Ariel Henry te débarqué dans la base militaire, dans la clé sin, chercher support pour faire qui ça, s'il vous plaît, pour être capable supporter la police, pour nous comment nous sommes capables de souffle en bas phénomène insécurité ça kap fait ravage gang yo kap touye, kap cap kidnapper pour citer ça seulement façon selma face premier ministre l'ont déprononcé discours faut moi di ou c'est comme si les fin prononce un et puis demain si Dieu veut yo pral le bail militaire yo matériel puis pays yo commence frapper parce que militaire yo même yo déjà formations yo déjà gien technique donc c'est juste matériel yo a et puis pour yo frapper c'est pas moun yo qui yo pral, pral renforcer académie ou yo non yo déjà gagné toute technique yo déjà gagné toute bagaille net mais après premier ministre t'es débarquer dans espace là faire des déclarations tout le monde bat bravo yo dit mais voilà premier ministre si comprendre situation en compliqué on pas ka la là l'autre côté Etan solda sa yo la, mande milite, et tandis qu'on a des soldats ça demandé intervention militaire et ou gars militaire dans pays pour qui ça nous pas encadrer pour qui ça nous pas au matériel donc gentil proverbe créole l'a dit bâton gen mais ou se avell, ou pas recou et bien les gens qui utilisé, utilisé, ont en ensemble pour nous commande capable ralons souffre en bas phénomène insécurité donc les actions ça Faites frères et ce bien-aimé, chef police qui a bâillé ensemble avec responsable me mes bel accolade, population a dit oui, enfin mes amis, yon bonne nouvelle, pralge causer dans la République. Oh oh, des semaines passées, rien pas fait, premier ministre pas dit non, rien. Mais c'est quoi l'histoire? Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon diverses informations qui arrivent nous, et bien, diverses ambassades qui accreditent dans le pays d'Haïti, ou comme on connaît qui sont groupes, là on etc. Vous connaissez, <laughs> dirigeants, pas tellement fin de droit. Et bien, ambassades, pas fini de ça avec bons yeux. Vous a pas comme ça. S'il vous plaît, Premier ministre, pas aller dans la ça. Mais, il a lapito, a renforcer académie, capacité la police, etc. Pour le capable de faire face à ça, avec crise, avec avec crise, avec tout. Mais pour qui ça, frères et sœurs bien-aimés, ou toujours tant d'ambassade, d'ailleurs, à parler de la police, la police, la police, la police, la police, la police, tandis que, où qu'on des forces légal sous territoire l'armée ensemble avec la police il y a toujours vous renforcer la police la police Yo toujours dans la police la police la police mon pas jamais au parler de l'armée d'Haïti ou pas poser tête aux questions ça est-ce que c'est remè mais la police comme ça est-ce que c'est ou pas voulez nous sécurité ou bien c'est nous même qui pouvons action parce que ont toujours à renforcer la police, la police, la police, et la police va jamais régler la merde dans le pays. Hein? Malgré quantité de formation recevoir, malgré quantité ou de matériel de recevoir toute la Saint-Journée, rien pa pas fait. Et coup dirigeant dirigeants ont décidé d'aller de bon côté-là, mais ils yon pas d'accord. Mais c'est quoi l'histoire Donc, frères et sœurs bien-aimés, ou capable de comprendre, le pays ne la, mettre ou pas ta pensée pays des salines qui met ou pas ta pensée parce que on population pas qu'à souffrir on population pas qu'à fonctionner insécurité tout côté qu'on y a là il y le débloquer comme d'ici pour comme ça débloquer il arrive il arrive en Haïti en septembre Le là j'arrive en septembre gonja a il va le faire dispatching pour yon rale la police pour yon fouille dans l'académie pour yon renforce l'académie et puis yon bali formation. donc le il a sorti formation le te prend pour crise futur c'est avec il va faire face pour crise présent avait dit matériel il t'a gain temps pour le faire face ensemble avec crise vitia même pour gagner le vrai succès qu'il y re a là il va la police encore pour y aller l'autre formation par rapport avec crise actuelle est-ce qu'on comprend comment on a perdu du tandis que nous des gens qui déjà prêt qui capable passer à l'action tout ça qu'on fait là, c'est parce que nous décidons de rester sous C'est parce que nous décidons de eh quitter un homme qui sont choule qui sont restés avec, qui sont georgette dans notre pays. Demain matin, nous les Haïtiens, nous décidons pour payer la sécurité 24 sur 24, nous sommes fait. Demain matin, nous décidons pour payer la sécurité 24 sur 24, nous sommes capables. Demain matin, nous décidons pour, payer 24 /24, matin, nous pour la corruption finir dans le pays d'Haïti. Quoi m'ouvlez, n'a pas capable. Et eh, je vous dis, il ma clé Pays d'Haïti plus facile pour ranger que difficile. Râlez le crayon maqué. Je vais avec des ça pour ap comprendre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans l'insolite. Nous vous disons, il y a un problème de tout côté dans le pays. On regarde la vidéo ensemble. ça, la madame. Blague blackout So avance, so av, so avance. Plagaux Est-ce qu'est-ce qu'on a lié côté corruption arrivé? Madoplagaux talks. Mes amis, blackout talks. Est-ce qu'on a juste qu'il corruption à peine centré? Est-ce qu'on a la tracar pour été dans le pays, C'est un voyage difficile, ou pas ici? Bagay yo difficile dans ce pays. <laughs> Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le moment pour nous faire un coup de pied dans le Commissaire Richemont arrivé à mettre en bas de Individus, L'individu sa yo qui impliqué dans la mort homme d'affaires qui s'est tarte Mura. Dans le jour qui était 23 mars 2023. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, comme il a déclaré, il n'y pas aucun bandit qui prendre le contrôle des départements Pour plus de détails, nou si on nous garde ensemble. Mes amis, si on sent sente, ne regardez pas ça, Mes amis, si vous nous fait un mauvais rêve, pas les Ou bien, préparez l'esprit pour que vous capable de D'accord Préparez l'esprit. ou dit que vous préparez tout le bagage net dans la voie. Aussi simple que ça. Rédisore ou parce ce qu'on peut le saisissement. Hey, Mes amis? comment visage est? T'as comment est? comment comment Qui cause? Comment garçon. Je <t 'en> suis <t 'en> <laughs> non faut faut commissaire ta ait mon dieu explication Sami c'est bien 12 comme ça Monsieur 12 frères et sœurs bien-aimés gardez yeux garçon et visage li ou qu'on voit l'acheter boule Saint-Lô un petit <laughs> boule surette blanc et rouge et puis on gonge on gonfler long bonne bouche comme ça pas monsieur gon visage boule Saint-Lô c'est comme si Boule Saint Loir descend là oh, mais mais ça regarde okay, oh, effrayant comme ça non quand des visages bien frais je sais bien aimé ouais pour le marquer oui c'est ça vrai non on dans le cas pas ça, je ne sais pas mais lorsqu'un des visages pour le marquer oui moi c'est ça vrai Imaginons ou quoi avec un type comme ça dans le ou pas courir ou pas dire la police ou un suspect. Vous avez des gens qui bien aimés sincèrement. Wow! Je suis un homme qui qui est un Imagine on va calculer si face, visage monsieur, périmètre là, mais... Non, qui forme figure quelconque ça Je ne comprends rien. Il a pas trapèze, il pas carré, il pas huit côtés, je ne comprends rien. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. mais, mais c'est quoi l'histoire Visage monsieur, c'est un ekou, match football, et puis un dérapage qui fait, et puis on passe sous ma chouelle. Mais, il y au et puis, l'autre bois, il pas a un sac qui fait gonfler comme ça. Mes amis, bon, Ok, sans de un de de un de mais ce n'est pas qu'on l'a mort, ni en peine ni en pète, si fraisissez bien aimé. Pourquoi c'est causé dans le pays ici? Wow! Wow! Waouh. caille! La caille! La qu'on est La vous parlez de mon catat là? Oui. Vous parlez de la catapla? Oui. Oui. avec le ma Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non. pas Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Gardons les gars qui ont bon dieu. Mais ça a douce comme ça. Mais ça quoi l'histoire Il y a des petits bouches négles à Non, nous, nous, la nous, la bouche là. Mais non, semblait. est Est-ce que marque une forme tête avec visage là du tout et nez ont été entre qui cause ça qui est ça ça ne sais pas divine? vous avez fait 40 minutes. Je suis mal qu'à Je suis Mm. Gédé messe sou passé pas fouti joine fromage ça c'est un hein? et gonne série des peintou c'est obligé la gueule la tête ou chercher mato pour frapper le coco coco ou e, si poule dé cabèque les des fois fra... pour lui y pas même checker pour pain ah madame te qui total kai e divin pour madame eté pour le peuple pour <coughs> le peuple on comme a a Visage, messieurs, effrayant. Elle voit la police arrêter, Yo oh, douce, yo sage, yo timide, yo pas capable. Mais nous, nous, nous, avec ma peur. M'a bien m'a fait avec un grimo. Et puis, et bien a pas la veine bon ni mais ça qui prend le fait mon courier pour ce visage-là Figi messieurs tant que lola a gagné un grain de clou un acide est ce vous comprenez ça me fait dire Figi messieurs tant que figui monde qui prend un acide figui a gonflé oui c'est vrai figui a gonflé un, hein? et puis c'est comme si, on s'est dit, qu'on acheté pour frapper viande, yeah. Et koko koko ko, ko, pour faire titou titou pour, kap, Et pour garder visage, la c'est bien aimé. Titou, titou, titou, titou, titou, titou, Tout le visage, c'est tout. Et puis, on s'est dit, on c'est fait des boule Et puis, des cicatrices nice, me dit, mais, ça visage mais, mais, a mais, frère et puis mais, a nice me fait hey ta couleur là ton visage là où? Non, non, non, non, non, non, non, non. pas possible. Donc des fois frère c'est bien bien, no, on okay. regarde le no, no, no, n'a pas droit. no, les no, visage no, visage, no, no, boule no, l'eau mais droit, forme le monde ça fait fait comme ça? Est-ce qu'elle malade qui problème Est-ce qu'elle problème, est-ce qu'elle est no, no, En tout cas, comme il eh bien citoyens ça qui tombe dans mauvais conditions capable de joindre justice. Précision bien même a fait yon coup de pied dans l'international là m'a fait ou connaît 8 moun pèdi la vie yo ladan yo 16 moun ki so nan même famille nan frontière États-Unis ensemble avec Canada par des étapes tenter rentrer illégal dans pays Canada d'après ça la police canadienne a annoncé hier vendredi 31 mars là m'a rappeler action s'arrivé 8 jours après autorité ferme frontière auxamment côté plusieurs centaines de migrants qu'on passe chaque jour pour yo capable rentrer Québec. Pays là réussi adopté hier 31 mars là une nouvelle stratégie politique étrangère côté yo présenter pays les États-Unis et occident comme origine menace qui existait entre Moscou ensemble avec Ukraine. Président Brésil là frère cher bien-aimé a pour faire une visite d'état aussi 11 pour arriver 14 avril, Cap vini là, d'après sa porte-parole, la présidence l'a annoncé, hier y 31 e mars là. Et mon ma fait, on connaît tout, jeudi 1er avril là, c'est que, pays là aussi, c'est lui-même qui pourra le passer dans tête, conseil, sécurité, l'ONU, pendant que, pays là aussi, en guerre, ensemble avec Ukraine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. <laughs> non pas y a spécial l'école dans filo ou bien l'on second, seconde reto toujours que poser aux questions là qui au fini l'école qui sa on etc. la prendre et cetera gagne monde cap du diplomatie qui cap du ingénieur gagne cap du docteur etc cetera et c'est dans pays là eh ça y tigrazé bon la caille la te dit livre le diplomate français se bien aimés travailler c'est la liberté mais ça paye à fait il pas à l'école insécurité tout le temps oui à 25 ans ou diplomate A un <laughs> à 25 ans elle dit la diplomate française et diplomate là là capable ou et la diplomatie là fait bagaille compliqué Et diploma Et bah, la diplomatie l'a fait là Bon, ça là pour le pas faire J'aime toujours remédier à Haïti dictature, l'appel des Antilles Haïti démocratie, la République de coquilles, seul volay ou qui qui vivra vera ki moura kakara. sou merci parce que t'as suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Mwen pral m'ap ou pa parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas moi Foucault et n'a croiser dans live pita 7h. bisous bisou love.